Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter la deuxième version de l'exemple Notify. L'objectif de l'exemple, c'est de rajouter essentiellement deux choses. Premièrement, le traitement des notifications pendant que l'application fonctionne, donc qu'elle est en avant-plan, c'est possible. Deuxièmement, le fait de pouvoir embarquer des actions au niveau de la notification, c'est-à-dire en fait de pouvoir interagir avec l'application depuis les notifications, avec la possibilité de le faire de façon différenciée en fonction par exemple de boutons qui sont sélectionnés. Et ces deux choses là sont possibles via le protocole UN User Notification Center Delegate. Encore un protocole, donc vous avez pour la réception pendant l'exécution eh bien, cette méthode là dont je vous donne le nom en Objectif c et en Swift et pour la gestion des actions embarquées je vous donne cette méthode là qui est à la fois donnée en Objectif c et en Swift également. Alors bien évidemment euh, il faut qu'on fasse deux trois autres choses en plus euh, sinon bien sûr ça ne fonctionne pas. Regardons comment fonctionne cette nouvelle version de l'application. La première modification qu'on va observer depuis la première version, c'est que si j'envoie une alerte maintenant et que par conséquent l'application est encore en avant-plan lorsque l'alerte survient, eh bien cette alerte est quand même capturée et elle m'est signalée sous forme de la présentation d'une alerte. Première modification. Deuxième modification. Nous allons envoyer une alerte, mais cette fois-ci, dans quelques secondes. Et je vais observer que vous voyez, j'ai un petit tiret et je peux donc accéder à une deuxième partie de l'alerte qui contient ici deux boutons. Donc un premier bouton, c'est aller vers l'URL du laboratoire. Donc ça invoque Safari. Et puis si je regarde, ah non, la notification a été traitée donc il faut que j'en relance une. Et ici mon application me renvoie sur une autre page web sur, via pardon, Safari. Et puis, euh, on va faire un dernier essai, toujours dans 5 secondes. L'alerte s'affiche. La seule chose, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais regarder l'alerte via le Notification Center. d'accord Et là, vous voyez que mon alerte, elle a le même comportement que avant. Elle renvoie sur l'application. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'application, en fait, elle avait invoqué euh, le Safari et donc, par conséquent, j'ai toujours la pile qui est correctement définie. Voilà. Comme dans la première version, nous avons le AppDelegate et le view ViewController. Point. J'ai tout mis dans le ViewController. Mais je vais essentiellement vous montrer les sources de cette version de manière différentielle par rapport à la première version. Donc il faut que vous regardiez attentivement l'autre séquence pour les explications complémentaires. Ici sur le delegate, j'ai mis en gris tout ce qui correspond à la version 1 et j'ai laissé la syntaxe colorée pour ce qui correspond aux nouveautés. Donc la première nouveauté, c'est qu'ici je signale que je respecte donc le App delegate respecte le protocole UN User Notification Center Delegate. Ensuite eh bien, il faut que je crée de nouvelles actions donc des UN Notification Actions et en fait euh, l'idée c'est que euh, ces actions eh bien euh, je vais leur donner un nom, je vais leur donner un identifiant et en fait elles peuvent être transmises par rétro appel eh bien, à celui qui respecte ce protocole. Donc, ici, typiquement le Web Delegate, j'ai tout mis dans le Web Delegate. Donc, je crée ici, quelque part, en fait, deux boutons, qui sont en fait deux actions. Je crois même qu'on peut mettre des zones de saisie, je n'ai pas trop exploré cet aspect-là des choses. Mais une fois que j'ai mes deux boutons, eh bien, euh, je les associe dans une catégorie, que j'appelle ici actions et euh, je donne ici les identifiants de cette catégorie et surtout j'embarque mes deux boutons. Et ensuite j'ajoute cette catégorie dans le centre de notification. C'est à dire que les éléments qui vont être clairement identifiés à cette catégorie eh bien bénéficieront de mes boutons comme vous allez le voir dans la suite du code. L'autre chose qui est très importante c'est qu'il faut que je signale que je suis le délégué donc je demande ça au centre de notification donc c'est celui que j'ai défini juste là, d'accord, c'était du code que vous aviez déjà dans la version 1, c'est pour ça qu'il est en gris. Et ensuite, eh bien il faut que je termine la méthode appDelegateDitFinishWiz, etc. Exactement comme elle était auparavant, c'est en fait essentiellement le test de l'autorisation donnée par l'usager. Et dans le app delegate, puisque c'est lui qui est euh, le délégué de ce protocole, eh bien il faut que je remplisse les deux méthodes. Donc j'ai la première méthode qui va s'occuper de traiter les actions. Lorsque dans ma notification, j'aurai sélectionné un des boutons. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais demander à ouvrir une URL et l'URL va bien évidemment dépendre du bouton sur lequel j'ai cliqué. Donc je vous laisse regarder les choses. Il y a un point qui est extrêmement important, c'est que dans cette méthode, et c'est dire vrai également dans l'autre, vous recevez ici un completion handler qui vous est transmis par le système. Et dans la documentation, il est clairement dit que vous devez appeler ce completion handler au plus tôt. Alors au plus tôt, ça dépend évidemment de ce que vous faites. Pourquoi parce que quelque part, ce completion handler nous dit si on continue. Et vous le voyez ici avec le fameux mot-clé escaping, c'est qu'en fait, c'est quelque chose dont vous pouvez ne pas revenir. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez sortir de la fermeture. Voilà. Donc. Ça c'est encore une fois ce que dit la documentation d'Apple, le Fantastic Manual. Donc ici je fais un appel et ça veut dire que typiquement dans les préférences je peux avoir désactivé un certain nombre de choses et à ce moment là, eh bien ces désactivations seront prises en compte. Bon, Sinon ben, après ça je construis mon URL et j'appelle pour cette URL euh, l'application qui sait traiter l'URL. Donc typiquement ici ce sera Safari. Pour prendre les notifications pendant que l'application est en avant-plan, en foreground comme on dit, eh bien j'ai d'abord le même mécanisme avec le handler, donc vous voyez que ici je l'appelle là. Alors ce que je fais c'est que non seulement je l'appelle, mais je vais également transmettre en paramètre un comportement. Et là ici je vais lui dire, ben, joue moi un son. Et donc vous avez remarqué que lorsque l'application était en avant-plan, ben non seulement je voyais la notification, mais en plus le son était joué. J'aurais pu faire d'autres choses bien évidemment. Et puis ici eh bien je décide que la notification elle apparaît sous forme d'un alerte contrôleur qui va m'afficher euh, les informations que sinon j'aurais trouvées via le centre de notification. Tout simplement. Voilà. J'aurais par exemple aussi pu faire autre chose euh, Agir sur mes structures de données dans mon application, je ne sais pas, déclencher une lecture vidéo, n'importe quoi. C'était parfaitement possible. Là, c'est vraiment mon choix de faire euh, l'affichage avec le, le petit côté un petit peu tricky. C'est qu'évidemment, il faut que je demande, je ne suis pas dans un view contrôleur, donc il faut que je demande au view contrôleur qui est sous la fenêtre de faire la présentation euh, de mon alerte contrôleur. C'est aussi simple que ça. Et, bien évidemment, le reste de l'app delegate ne change pas puisque le reste, c'est essentiellement pour gérer les aspects multitâches, le fast recovery, etc., etc. Regardons maintenant ce qui est modifié dans le view controller. Ben, en fait, il n'y a pas grand chose. Vous voyez que la seule méthode qui est changée, c'est la méthode activer notification. Et la seule chose qu'il faut que je fasse, c'est que je n'oublie pas de remplir le catégorie identifier et que je dise que cette catégorie identifière c'est action. Parce que si je ne le mets pas eh bien mes boutons ne vont pas être associés à mon événement. Voilà donc ça c'est la seule chose qui est à faire. Tout le reste c'est rigoureusement la même chose. Je construisais bien là ici un événement. Maintenant je l'ai associé à l'existence de ce tableau de deux boutons. Pas de problème. Tout est réglé. Ça fonctionnera comme vous l'avez vu dans la petite démonstration. Et ben voilà. Vous savez presque tout sur les notifications locales, à vous de jouer. Vous voyez que cela donne à vos applications d'interactivité encore plus riche. D'ailleurs, regardez le nombre d'applications que vous utilisez qui utilisent ce système de notification. Et puis, on n'a pas vu, mais on... quand même, on sent que c'est assez lié puisque la grosse différence, c'est ce trigger spécial que vous devrez activer, ben, c'est les notifications depuis une organisation via le push notification, où là, votre entreprise peut pusher des informations qui vont être diffusées à tous les terminaux qui ont déployé votre application. Donc là, bien évidemment, on a des mécanismes qui sont un peu plus vastes, des possibilités qui sont surtout beaucoup plus vastes. C'est l'Apple Push Notification. Mais comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, pas tant dans la mécanique puisqu'on a presque toutes les bases. Il faut simplement comprendre comment fonctionne le trigger dédié à ces Push notifications, Mais il faut que vous créez des éléments particuliers dans votre abonnement. Il faut que vous les déclariez parce que bien évidemment ça va passer par l'intermédiaire des serveurs d'Apple qui ne laissent pas passer n'importe quoi et en fait c'est du coup embarqué dans le Provisioning Profile de votre application. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on peut faire au niveau des notifications locales mais déjà vous pouvez faire pas mal de trucs sur les notifications locales. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.